Les nuits pesantes tombent rapidement sur les lunes de Titan. Les litanies résonnent entre les murs d'une église. Un avant-poste avancé des frères chevaliers gris, basé sur la plus lointaine lune de leur planète natale. La lueur des flammes de bougies aussi contre les murs glaciales de l'église, rompant la monotonie des chants à la gloire de l'empereur. le frère Librarian Thomassin, officier cette nuit-là. Lorsque soudain, il fut interrompu dans son cantique par un frisson tranchant qui parcourut son corps et glaça son sang. Il connaissait cette sensation, celle du mal absolu qui se dévoile. un portail démoniaque de feu et sang apparut soudainement, ouvert avec célérité par les dieux du chaos, libérant sur la lune quatre monstruosités. Les énormes machines grinçantes furent trembler la terre de leurs pieds lourds et obstinés. Chaque pas déforme le sol, ne laissant derrière eux que cendre et lave, Un enfer sans vie, L'attaque fut brusque et rapide. Les chasseurs de démons eurent à peine le temps de s'équiper, avant de voir s'effondrer une partie du toit de l'église, sous les coups des géants. Leurs yeux furent visibles au travers de la poussière stagnante, pouvant rendre fou, Quiconque les regardait. L'église était prise d'assaut. Sarpé de lave et de terre calcinée. Tout de suite, qui était impossible. De leurs prières, ils furent s'enflammer leurs armes bénites. De leur pouvoir psychiques, ils bannirent les démons. De leur bolter sanctifié, ils firent pleuvoir un déluge de feu. De leur volonté, ils sont l'ultime rempart contre le mal.